Sur les sommets du Mont-Saint-Hilaire, on trouve des chênes rouges poussant sur des sols minces. Ces chênes sont souvent petits et tordus car les conditions sont difficiles sur les sommets. Les chênes à chênes rouges sont rares en Montérégie. Pour cette raison, elles sont désignées Écosystème forestier exceptionnel par le gouvernement du Québec. Au printemps, la floraison des cerisiers et des amélanchiers charme les randonneurs, alors qu'en automne, c'est le rouge écarlate des feuilles et des chênes qui attire l'attention.